Hey, on a de la bière Et si vous voulez pas de bière Vous avez rien à faire ici Ouais, je t'en prends une autre Je vais finir par vous compter parmi mes clients réguliers Par contre, rêvez pas La bière est toujours aussi dégueu. Ouais, ça je sais Qu'est-ce qui va pas, beau gosse Bah ben, ton avis Me dites pas que vous aimez pas ma chanson Ben, elle est pas terrible, ta chanson, franchement Qu'est-ce que je peux faire pour vous T'aurais pas un petit step de œuvre Une bonne chanteuse doit toujours être à l'écoute de son public Écoutez-moi ça non, je déconne, hé. Eh. Non mais arrête, arrête. Non mais je déconne, là. Non mais, ah, on se casse. Ah, là. Vite, on se casse. Ravi de vous revoir. La mer luminescente, Virgile, qu'est-ce qui s'est passé J'ai son baladeur MP3, mais il y a un code dedans. Et je sais pas comment le faire marcher. Par contre, il y a des gens qui le savent peut-être. On les appelle le réseau du rail. Le rail de quoi C'est des drogués ils m'ont donné une phrase codée à utiliser si jamais j'ai besoin d'eux. Suivez le chemin de la liberté. Ouais. Des babacools. Bonne chance. Et désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. J'espère que vous réussirez à démêler tout ça au fur et à mesure. Bon, ben bah, ok. Allons voir les sniffers du rail. Ah, euh, j'ai trouvé leur planque. Oh, c'est tout noir là. Oh, il quelqu'un là Oh, du calme. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour arranger cette rencontre. Ben ouais. Mais avant d'aller plus loin, vous allez répondre à mes questions. Ouais, tes questions pour un champion. Et toi, t'es qui la poule Dans ce monde de suspicion, de trahison et de chasseurs, nous sommes les seuls amis des synthétiques. On nous appelle le réseau du rail. À vous maintenant. J'ai un baladeur MP3, mais il y a un code. Je sais pas comment ça marche. Si c'est vrai, vous n'avez rien à craindre. Qui vous a expliqué comment entrer en contact avec nous On m'a dit, pour trouver le rail, suis à la ligne blanche qui est planquée par terre. On va se renseigner. Dernière question. Qu'est-ce que vous faites ici Je viens de te dire que j'ai un baladeur MP3. T'es complètement bouché ou quoi Vous avez quoi J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. Je m'appelle Desdemona Et c'est moi qui dirige le réseau du rail. Ouais, t'es une belle petite. On va vous laisser entrer dans notre quartier général. Aucun inconnu n'a eu ce privilège avant vous. Allez, passe devant. Je te suis là. C'est. ce petit coin sombre là chez toi. Ça a l'air bien. Tiens, je te le donne. A toi de jouer, Tom. Montre un peu ce que tu sais faire. Ça y est, on a le code Un coup de <rire> jeu Attendez, je vous le mets Salut, arrête le de crâner Et Bien joué, Tom pas sûr qu'on ait autant de chance le prochain coup d'aise. Quant à vous, ouais. j'aimerais beaucoup retravailler avec vous. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. mais que ce soit bien clair. Si vous utilisez ces données et découvrez quoi que ce soit sur l'Institut, vous nous en parlez en priorité, ou nos relations risquent d'en pâtir sérieusement. Bon ben, on a le code. Il n'y a plus qu'à aller voir Popeye. Oh, t'es là T'es où là C'est nous Salut Roby Bon, où là Je me demandais si je vous reverrai un jour. Ouais moi aussi. Alors, vous avez réussi On a le code. J'aurais dû m'en douter. Après tout, vous nous avez bien débarrassé de Kellogg. Ben c'était avec les Sniffers. Du rail. Oh, cette bande de dingues. Moi qui pensais qu'ils passaient leur temps à venir en aide aux distributeurs automatiques aux ordinateurs en difficulté. Désolé, ils n'ont pas une réputation très glorieuse. Vous allez devoir assembler un appareil capable de pirater le signal utilisé par l'Institut pour téléporter ses chasseurs. Hein C'est un sacré boulot pour une seule personne, bah... même comme vous. Ouais, un peu quand Tant mieux, parce que vous devez réussir à entrer, pour nous deux. N'oubliez pas notre corps, hein. Je vous ai aidé du mieux que j'ai pu. Si vous réussissez à entrer, Trouvez le sérum, c'est ma seule chance ouais, on verra de redevenir normal. Ouais, Trouvez-le, je vous en prie. Allez, prenez ça et mettez-vous au travail. Putain, c'est moi qui fais Faites tout encore. Faites-vous par qui vous voulez. Ouais, voilà. Débrouille-toi quoi. Putain, mais qui va fabriquer ce truc là Qu'est-ce qu'il voulait au fait Il voulait un truc Je sais plus ce que c'est. Je crois que j'ai une idée. Il me semble que j'ai entendu des gens qui m'appelaient là. Le... S'ils savent fabriquer un truc, peut-être qu'ils sauront faire ça. Allez, en route